Sarko Hé, hey, vous voulez-vous, Bien. Yeah. Il y a îlogènes. <rire> ya, bah, euh, Goma et est vrai que vous toxette à gauche, inégre, ne bévarlusque, à dénou d'un Sacha d'arburement à Pelavamon. Ya, mais de bourraineries, il chicana une ressort. Bah, ya, des kefous sans raser. Gueré, goudin, devez start euh, et Gunugena Va bah, l'air et v'est man, me spéret. Eh, il y a un bére-bours, dis-moi. Il y de non Vous. Eh, bah, eh Gwélor et Édine et Mosse, Marthézé et Mais il fait qu'avec du R.D. en même stra Hein Bon, allez Fou. On a ramené à la poussique Nakit Excuse marronne, mais, so, mais host a au méo évelarières et néhost années manquées, maman bien en à aucun cause la varédit. Pétra zo tra. Madigaret, mais zo so, on nous Pas bar. Pétra. Mais veo ben, quinze euh, heures gatti. Ma, er 3 so, da, a, zo trois dagnier. Adaré, mais zo la cadandaise d'asté non zo. Un gain de beur et la bourde reste même bisole. Foutre quer dis sortent raou et des anténérleux, sais-tu? Pétra zo benarfine. Fais excuse marronne, mais Comment ça, reste la rigose Ah, <rire> tu dit avait dit, hein! <muchemés> Quand <muchemés> la pas uh, au classe là où c'est. Euh, et donc, ils ont bon et revel, hein! A ben erwan, trois et on en noir, diwar me Piscou qui T'es la que t'es <_musique> <palpeople> tu es un internet. Allez, sur route. T'es un valet en noable, mais me stra. Mais ça, c'est plein d'arc là. Hop, hop, hop. Un ordi vingma, il y a un autre. Scrivez-le, il y a un autre. Ou tu es grave, c'est l'heure de l'avoir vitine. Allez, well Guénine hey, et Vézaruirionnet à Tao, à Tao, à Tao. Eh. Dalezol de Vlénain en Martin, Biroui Chen Chen. Leur vert de veillant, oui. Ouah, il ouais, ai y a l'air de longtemps, mais je ne Petra, une archère ar à hors-l'air, et il casse le de a far à la Zendra. Mais non, mais. Tu e, vois, et vois, une archère en néant. Oh, <coughs> oh, oh. <coughs> et je suis un peu de la ça. un peu de ne Ah, pas où est-ce que tu avec Oh, non Allez <triquille> Mais, n'en qu'est-ce que tu as dit? Non, et moi, de bête. Eh, eh, scouron, clèque, bas la face. Fait, aiguillonné, on a passé poire comme on doit étudier à arrêter les restes de belle gonze. Je suis un homme qui a fait un homme qui un homme fait a yeah. Alors, oui, on -tu on ma Mahomet a y a meni war pénal dans un... Ah un art de vignette de Narscalier Fé. Hein? Penons Ve... l'art. Ya, perakit. Ya, ya Veljuste Ya comme Hello ou oh chico Ben diria ou. Ah ben, c'est ben, un peu de la main, sais-tu? Dresser 72 RS? Ben. Pas peine de ben, au voir. Peut-on m'en bêter gris. Peut-on m'en bêter gré? Peut-on m'en et l'enseigne d'orphysqué et rien? Donne tant le que temps, en peine. Ben. où c'est? Mais. Jinta, vous des achats, il n'y a pas ouais, de jol. Hein? Hmm? Mais. Tangerus, ça rêve bien? Ben. Risholp, peut peuples, vos peuples, de temps de peuples, un peu hey, vos à vos peuples, vos peuples, vos peuples, vos